C'est le Carter Boy, le Sabago. Vous voyez le kaki est venu à quitter Dieu, quitter l'école. Merci à Dieu pour la vie qu'il me donne, voilà. Je hier au concert de Fio de Bong Morande, le Bong Morande, le esprit le Talazé, le talak, le Boufole, le Tanti Benadé, le talak, le Tanti Benajé, le Talasizi. Vendeuse de bananes de Mambo. Ton moment plaque man. Mon Tanti Nathalie Tanti fiol, Tanti. Le brr. Il était à son concert. Le brr. Ça s'est passé. Le brrr. <rire> ça, ça s'est passé bien le conseil s'est passé bien on a kiffé bien il a pris le numéro du manager de Fior Je sur le Fior de Bio de Dallois. et je me suis, me suis mis en contact maintenant avec Fior de Bio. à son conseil je vais prester. vous verrez la, euh, ma vidéo de, de cette prestation dans trois jours vous verrez la vidéo sur ma page YouTube allez liker on veut dire que c'est quand Dieu te bénit, il te bénit, il te bénit et ça monte. Et que le loup se prépare. Je sais de quoi je parle. Le brrr, le brrr, le sable.